bon Didier Salut Ça va ou quoi ça, ça va et toi, mec Ça ressemble à une vidéo setup, ça, la boule. Ouais. Ça ressemble quoi pas une vidéo setup. Ah Ils l'ont demandé, frérot. Ils l'ont demandé sur YouTube. Les hein. ultras, vous avez insisté pour cette vidéo setup. Du coup, je vais vous montrer où est-ce que je stream, qu'est-ce que pièce de stream. On va peut-être parler des futurs projets, peut-être les locaux qu'il y aura, où il y aura un studio, etc. On parlera peut-être de ça, mais avant, je vais vous faire visiter mon monde. On va commencer. Déjà, j'ai foutu des fonds verts absolument partout. Vous pouvez le voir. Il y en a là. J'adore ça, j'adore ça. ça Re Refais bien. un petit peu pour voir euh, cette connexion. Euh, tu sais que je peux faire plein de choses avec le fond vert, d'un coup. Mec, tu mets un cul. On verra après le montage. Ouais, on verra après le montage. Euh, et on va commencer tout simplement. Part un peu voir l'installation, commencer. Il euh, y a une petite Play 5 pour euh, par exemple Vanguard, dernièrement avec Gotaga. Allo mec Yo Ça va le World Champion d'Europe Et toi, le mec qui ne dort pas L'homme le plus titré sur euh, PlayStation Non, c'était principalement Xbox. On a la petite manette Astro, si jamais il y a besoin de jouer. Je crois que vous m'avez vu jouer une fois avec euh, dernièrement. Deux tours, une tour gaming qui est vraiment euh, monstrueuse. La Tour Gaming de SHOW est munie d'une carte mère MSI-MPGZ 390 Gaming Edge accouplée à un processeur Intel i9-9900K. La carte graphique de SHOW, c'est une Gigabit Aorus RTX 3090 Xtreme 24G. Pour la RAM, on a 32 Go en G-Skill Ripjaw F4 3600 C14D. Pour refroidir tout ça, un Watercooling NZXT Kraken i63. Avec une petite tour streaming qui, elle, vous envoie directement les informations sur Twitch. On a les lampes qui sont autour. Il euh, y a pas mal de lampes Elgato. Il y a des lampes ou simplement des lampes de photographe. Elles sont deux ou trois fois moins chères que les Elgato. Donc, euh, orientez vous vers celle ci. Le bon plan de show. Le bon plan de show. <rire> Not ad. <rire> euh, en suivant, les gars, on a quatre écrans. Du coup, j'ai mon écran retour de scène. Sur lesquels je vois absolument tout ce que je vous mets, etc. S'il se passe quelque chose. Juste à côté, un écran très important. Parce que c'est là que je vais vous lire. C'est là que je vais lire tous vos messages. Juste ici, c'est là que ça, ça déroule de ouf. On a un petit pangolin qui cherche ses classes d'ailleurs. <rire> Pec non. <rire> euh. Puis, on va Streamlabs. Là où il y a toutes les alertes. Là où on remercie les subs, etc. Normal. Juste à gauche, c'est là que j'ai Discord. C'est là que... On entend les copains, on entend Norby Chouiné, Kai Mumble, TeamSpeak, MSN, MIRC, Clan Calendar. On a absolument tout ici. L'écran principal, l'écran de jeu le plus important. Euh, du coup, on est sur euh, un petit écran Aorus. Il est, euh, il est vraiment au max. C'est un 240 Hz. Il fait 40, je ne vous ai pas parlé des Hz. On est sur un 120 Hz pour celui-ci. Euh, 144 même. 144 Hz pour celui-ci. 60 pour celui-là. Celui-ci, c'est écran de cœur. C'est celui que euh, m'avait offert Snaku, Donc, euh, on le garde de côté. Il ne sert plus à grand-chose. Mais il est là. Il est dans mon cœur. Et on a celui-ci en haut qui est en 144. Euh, incurvé. Incurvé. Pour un, pour, en fait, pour un retour des scènes, etc. C'est vraiment super intéressant. Tu peux voir. Là, j'appuie sur les boutons des Stream Deck. Je vais t'expliquer aussi. Là, on a un petit Stream Deck mini. Pour toutes les différentes scènes que j'ai, etc. La scène de la i8. La scène du chalet, la boutique, le bar, le jeu avec cam, sans cam, euh, l'intro, on a absolument tout sur ce Stream Deck mini qui est, euh, qui est vraiment super. J'en ai un deuxième Stream Deck, lui c'est le gros, là c'est pour toutes les musiques etc. Il euh, y a plusieurs pages, plusieurs idées, c'est euh, au top tout simplement, moi j'adore. Il est temps de me mettre à poil, il est temps de... Euh, tom, tom, tom. <rire> <rire> Il est temps de vous montrer le précieux, le vrai stuff On est sur la G903 de Logitech C'est vraiment ma souris préférée, ma souris de cœur Quand j'ai commencé, j'avais cette G502 que j'ai pas nettoyée depuis que j'ai commencé Donc elle est dans son jus, elle est, elle est bien C'est la souris pour le PC Stream J'ai orienté pour des Logitech G Pro avec des swifts marrons. J'adore le son, le son, le toucher. c'est.. Pour, pour moi, c'est parfait. Est, on est vraiment sur du clavier parfait. Il n'y a pas le 1, 2, 3, 4, 5. C'est des claviers qui sont plutôt petits, compacts. Tu, euh, tu te régales avec, tu te régales. Le casque, les gars, le casque. Là, les gars, on est sur le Astro A40. Un casque vraiment au top, il sonorise bien, mais euh, pas trop non plus. T'entends les ennemis parfaitement si tu montes le son correctement du jeu. Moi je le recommande, c'est c'est le casque historique de, de Call of Duty. Il y a tous les pros qui l'ont de 10 ans, donc euh, bête de casque, je recommande. Pour le micro les gars, on est sur un micro Bluebird. Il est au max, on l'a changé aujourd'hui, donc normalement la qualité sonore va être encore mieux. Imaginez, avec la qualité de caméra, on va tout exploser. Ça, c'est les lunettes. On dirait des ray C'est peut-être des ray Mais c'est Activision qui me les a envoyées pour le Lord of Warzone. Et celle ci je les aime. Est-ce que ce setup vous a plu, les gars Est-ce que vous avez kiffé un peu tout ce qu'il y a Les écrans les tours Comment ça se passe L'énergie dans cette pièce qui est dégagée. Bon, le temps que vous écrivez en commentaire ce que vous en avez pensé, moi je vais lancer un live. Pisse les ultras.